Mais on est dans la cathédrale Saint-Pierre, juste à côté de la porte. là. On est resté au moins 20 minutes avec mon camarade Walid. On a découvert un peu les dieux. J'ai trouvé ça très beau et très grand même. Voilà. On a un peu découvert notre religion, notre culture. Notre... La première impression, quand vous êtes rentré dedans, vous avez hésité à rentrer euh, Non, pas, pas, pas, pas hésité. Non, je sais pas, moi je n'ai pas hésité. Je suis rentré direct. Mais par contre, je suis fasciné par la construction. C'est énorme. Non, non, j'ai pas hésité, mais comprendre les trémas, euh... en fait, il a peur de, de la différence, un peu, Et qu'elle ne connaît pas quelque chose, elle a un peu peur. Mais voilà, on a découvert, puis voilà. Et dans les mosquées, il n'y a pas de chants religieux alors que dans les cathédrales, il y a des confessionnels. On peut se confesser avec un prêtre, chose qui n'est pas dans la religion musulmane. Il y a, il y a aussi les statues, les, les peintures et tout ça. Il n'y a, euh, voilà, a, a pas ça dans les... Il y a juste l'imam et, oui. et, et les croyants. Oui, c'est vrai que dans une mosquée, il y a des tapis. On est assis par terre ou debout, mais il euh, n'y a pas de mobilier et du coup c'est très dénudé. Enfin, très dé, pardon. C'est très, euh, très simple en fait. On se disait avec Walid que dans la prière, à la fin de la prière, nous on fait le signe de croix et ils font un mouvement comme ça, ils embrassent la main. Et euh, ils disent amen. amen. Et nous on dit Amen. Juste les filles, je hein, voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentrées dans, dans la cathédrale en fait c'est vis-à-vis de, de, de mes croyances, ben, c'est juste que je suis obligée de blâmer ce qui est interdit dans ma religion et vis-à-vis -vis de ça ben, je ne peux pas rentrer, je ne sais pas comment vous expliquer en fait, euh... ce serait comme dire euh, oui ce que vous faites c'est bien en fait, je ne sais pas si vous comprenez. Nous en fait c'est pour ça que dans nos mosquées on n'a pas de représentation, on a... On n'adore qu'un seul Dieu unique, on n'a pas le droit de, de, de penser qu'une statue ça nous protège, on n'a pas le droit de porter quoi que ce soit en association avec Dieu en fait. Et vis-à-vis -vis de ça, euh, de penser que Dieu peut engendrer, tout, tout ça, c'est les, les seules différences qu'il y a de, de la religion chrétienne et, et musulmane, mais c'est une différence très importante pour nous en fait. vis-à-vis euh, -vis de ça, je ne peux, euh, peux pas me permettre de rentrer, et, et j'en ai déjà vu beaucoup, euh, j'étais chrétienne avant donc, euh, pourquoi est-ce que tu, est tu n'es pas rentré dans le la cathédrale Je voulais, papa, c'est à propos de notre religion. On ne peut pas rentrer dans une église. Et les garçons, alors, comment vous expliquez que les filles, elles disent non, nous, on n'a pas le droit de rentrer dans une église, et vous, alors, vous pouvez y rentrer Alors vous faites, vous, êtes, vous, êtes de la, vous avez la même religion. Ah, je pense, je pense on pas, pas que c'est interdit, mais ce que Dieu nous dit de respecter les gens du livre voilà faut, faut faut être ouvert faut montrer aux autres aux autres religions qu'on est, est des personnes ouvertes pour pas leur faire peur exactement pas... Et toi, Oui, tu en ouais, quoi pareil la même chose hein. changer le regard des gens ah, voilà. qui qui ne catégorisent pas encore. On, eux, on, est on est autant fait qu'eux, que on aime s'amuser aussi c'est parce qu'on est musulman que on fait pas des trucs comme ils font c'est la même chose c'est exactement pareil